dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format de vidéo. En fait, c'est un coaching que je propose auprès de mes élèves de la formation Marathon d'Anglais, donc la formation pour parler anglais en six mois. Et c'est un coaching que je fais mensuellement avec mes élèves. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous l'un des coachings que l'on a fait ensemble dans lequel je délivre énormément de conseils, à savoir, euh, vous allez découvrir, donc c'est un coaching de... Euh, d'une heure 20, une heure 30 à peu près. Et donc dedans, euh, vous allez découvrir les trois piliers fondamentaux pour apprendre n'importe quelle langue. Euh, vous allez voir comment apprendre efficacement. Pourquoi votre prof est votre pire ennemi Votre prof d'anglais est votre pire ennemi. Euh, comment reprendre l'anglais après une longue période euh, de pause Si ça fait par exemple longtemps, euh, si vous avez l'anglais du, du collège ou du lycée et que vous n'aviez pas repris entre temps, eh bien, ça peut répondre à vos interrogations. Euh, comment pratiquer tous les jours, même euh, si vous n'avez pas de partenaire de langue Comment trouver un partenaire de langue avec qui parler euh, comment progresser même quand on a la flemme, même quand on est lassé de, de son apprentissage. Je partage avec vous un défi que je me suis lancé, mais dans lequel j'applique tous les conseils que je vous donne justement dans la formation. Et euh, le truc qui vous empêche d'abandonner et qui vous donne la motivation tous les jours, il y a encore une autre thématique, c'est euh, comment s'organiser pour apprendre même quand on n'a pas le temps, comment avoir un bon accent. Et enfin, euh, le, le topic euh, général, le topic principal de ce coaching était la prononciation donc comment améliorer sa prononciation facilement pour se faire comprendre et parler facilement et avec fluidité avec des natifs donc vous avez compris le programme est très très lourd c'est pour ça que c'est une euh, un coaching commun euh, un coaching euh, assez long euh, mais euh, il y a énormément euh, de, de conseils donc c'est pour ça que j'ai décidé de le partager avec vous ah et donc avant de découvrir tout ça je vous invite à télécharger le kit de démarrage gratuit si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le le lien euh, ici ou juste en bas dans la description. C'est un kit qui vous permettra de savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues et de n'importe quelle langue. Euh, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche quelque part pour recevoir euh, toutes les nouvelles vidéos en avant-première et de mettre en commentaire si vous avez aimé ce nouveau format, ce format de vidéo et surtout si vous avez appris des choses et si je n'y réponds pas, eh bien, posez-moi tout simplement les questions en dessous. Et donc, je vous retrouve de l'autre côté euh, dans le coaching avec mes élèves. Alright, donc ce soir du coup on va parler, comme vous l'avez dit, on va parler de prononciation euh, Marie-Lyne on dit accent prononciation, on va aborder un peu l'accent Mais on va faire un focus principalement sur la prononciation Parce que euh, on pourrait y on pourrait passer des heures et des heures si on abordait les deux thématiques euh, Donc euh, j'en parlais quand même un petit peu de l'accent Et donc je vais également aborder les questions que vous m'avez euh, envoyées euh, J'en ai reçu quelques-unes et euh, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais faire un, euh, une petite mention spéciale aux Warriors de la formation. Les Warriors de la formation, c'est qui Ce sont ceux qui relèvent les défis que je vous envoie sur votre groupe privé, votre groupe privé qui est sur Facebook si vous n'êtes pas encore connecté. Euh, au groupe franchement allez-y parce que je ne sais pas ce que vous en pensez euh, les membres du groupe privé, d'ailleurs il y en a quelques-uns, il y en a pas mal qui sont là ce soir je ne sais pas ce que vous en pensez mais euh, le groupe privé pour moi c'est vraiment une grande grande aide non seulement il y a les défis que je vous envoie qui est ça une nouveauté euh, l'émulation de groupe, euh, le fait de pouvoir poser ses questions, de pouvoir comparer ses routines avec d'autres élèves de pouvoir trouver des partenaires de motivation de pouvoir échanger et vraiment euh, se, se motiver en groupe. Euh, pour moi, je, je trouve qu'il n'y a, a, euh, a pas meilleur levier de motivation en étant à plusieurs. Marilyn, le groupe, c'est le top du top. Et voilà, merci. Merci Marilyn. Je, je suis complètement convaincue de ça en étant totalement objective, en le mettant, euh, en, le mettant en dehors des langues. Moi, c'est un truc que j'applique également pour moi parce que, je vous donne des conseils, mais sachez que tous les conseils que je vous donne, je les applique pour moi, que ce soit dans les langues, ou dans d'autres domaines, euh, dans le sport, dans la, là je vais vous parler d'un nouveau défi que je me suis lancé, je, euh, le fait d'avoir un groupe, c'est vraiment euh, les jours où vous n'êtes pas motivé, le groupe vous emmène, après euh, c'est à vous aussi de faire la démarche d'aller dans le groupe, on ne peut pas non plus vous prendre par la main et le faire à votre place, je vous donne vraiment tout ce dont vous avez besoin, donc à vous de faire le petit step euh, supplémentaire pour faire partie du groupe. Donc les mentions spéciales pour les Warriors de des... Des, euh, les Warriors qui relèvent les défis Nous avons donc Guillaume, Émilie Moi bon, je commence par un garçon, c'est pas très euh, C'est pas très euh, On commence par les filles normalement Émilie, Guillaume, Marc, Marido Delphine, Lionel Béatrice, Marilyn Jonathan, Fabienne Sophie, Aurélie et Virginie Franchement, félicitations, bravo Vous, êtes, vous relevez les défis Alors qu'est-ce que j'ai fait comme euh, défi C'est que le premier euh, que j'ai envoyé, c'était un défi de 21 jours pendant lequel euh, vous deviez écrire en commentaire euh, une phrase ou un paragraphe selon votre niveau en anglais tous les jours pour pratiquer votre écrit. Et ça a été vraiment un succès, euh, je, je suis super euh, contente de voir que, ça, que vous avez aimé le défi. Il y avait plus de 500 commentaires sous le défi euh, et vous avez relevé le défi tous les jours. Et là, en ce moment, on est en plein dans un nouveau défi qui est euh, le défi oral. Alors, euh, donc là, on est en plein dans on est au jour 12, si je ne me trompe pas. Et donc, le défi, c'est de poster une vidéo de soi en train de parler anglais. Alors, je sais que c'est pas un défi euh, facile, facile, pas du tout. C'est vraiment pour moi une étape de la peur qui est euh, énorme. Et c'est pour ça que je voulais sincèrement vous féliciter. Je suis vraiment tellement fière de vous, vous n'imaginez pas, euh, à tel point je suis fière, je pensais pas qu'il y aurait eu, euh, je pensais, je, je... franchement j'ai cru que ça allait faire un flop ce défi, mais je suis vraiment contente que vous le releviez, euh, je regarde vraiment toutes vos vidéos et comme je vous le dis, euh, là je me couche tard le soir parce que je les regarde les soirs avant d'aller me coucher et je ne peux pas aller me coucher sans regarder vos vidéos parce que ça me... Enfin, voilà, ça me fait tellement plaisir de voir, de constater vos résultats chaque jour, c'est impressionnant. Et vraiment, je vois une colère, une co relation euh, très étroite entre ceux qui participent, qui relèvent les défis, qui sont actifs dans le groupe, qui participent au coaching commun, qui posent leurs questions, qui sont là, qui sont visibles avec les résultats et euh, ceux qui sont un peu en mode euh, ben on vous voit pas, vous posez pas de questions, vous restez un peu seul, un peu isolé et euh, franchement euh, profitez de ça, vous avez vraiment tout pour réussir, euh, profitez de tout ça. Et euh, je sais que c'est pas facile euh, de relever ce genre de défi et euh, ben, pour les membres qui participent, je sais que pour vous non plus c'est pas facile tous les jours, mais le principal c'est que vous le fassiez et on le voit hein, dans vos vidéos, il y a des jours où vous êtes déprimés, il y a des jours où vous êtes heureux et le principal c'est vraiment de passer à l'action parce qu'en seulement... Euh, en seulement 12 jours, vous sentez vous-même les progrès. Et euh, pour ceux qui ont vraiment euh, peur et que la, la peur est vraiment euh, paralysante, eh bien, on peut simplifier le process. Si ça vous fait peur de poster une vidéo, postez un audio euh, que vous, vous enregistrez avec un dictaphone. On ne voit pas votre tête, c'est OK mais euh, simplifier le process pour pouvoir au moins passer à l'action et pas rester sur le bas-côté. Trouver euh, des solutions pour quand même participer euh, au truc. Et, euh, et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on ne peut pas éradiquer totalement la peur. Il y aura toujours une petite euh, appréhension. Il y aura toujours une petite appréhension. Et ça, euh, eh bien, euh, il n'y a pas de solution miracle. D'ailleurs, je vous avais fait un coaching sur ça. Sur ça je crois, sur la peur, sinon j'en ferai un sur ce sujet, sur comment euh, l'éradiquer, mais en fait il n'y a pas de solution miracle, il faut surmonter sa peur, le faire malgré euh, la peur parce que c'est voilà, le, il faut euh, élargir un peu sa zone de confort. Je sais que théoriquement c'est très facile à dire, je pourrais vous en parler pendant des heures, là je prends des raccourcis ce soir. Et euh, je garde cette citation tout le temps en tête, même pour moi parce que bah, moi aussi j'ai des peurs dans d'autres domaines ou même dans les langues, hein, ça revient de temps en temps. Et euh, la peur, c'est que la peur, en fait, c'est juste un état passager. Une fois qu'on l'a sur surmonté, surpassé, eh bien, euh, derrière, il y a beaucoup plus qui nous attend derrière. Et euh, plus vous allez attendre, et plus la peur va être longue dans le temps, et plus vite vous allez la surmonter, eh bien, elle sera, euh, elle sera beaucoup plus passagère. Et euh, donc j'ai décidé euh, oui ce que je vous disais c'est que c'est bien beau de vous lancer des défis de vous donner des conseils mais euh, si je ne les applique pas à moi même à quoi ça sert je vous le demande donc j'ai décidé euh, de vous accompagner en même temps de me lancer à moi aussi des défis parce que moi aussi ça me fait avancer et bien euh, mon nouveau défi si vous me suivez sur instagram d'ailleurs euh, si c'est pas encore fait allez vous abonner à mon compte instagram parce que dans les stories je vous euh, partage les coulisses du marathon mais surtout euh, je vous explique je fais toujours des liens euh, avec des, avec l'apprentissage de, de l'anglais des langues en général, je vous donne des astuces que je corrèle toujours avec des événements qui se passent dans ma vie au quotidien et donc quand je vous parle euh, de défis dites moi si je parle trop vite parce que là j'ai l'impression que je suis, je suis une pile électrique, je sais pas si vous me suivez dites moi si vous êtes toujours ok et donc, ce nouveau défi, c'est de jouer de la guitare, de chanter et jouer de la guitare. Et aujourd'hui, pourquoi je vous dis ça Je ne vous raconte pas ça pour vous raconter ma vie. Euh, je vous raconte ça parce qu'en fait, j'étais nulle en guitare, j'étais nulle en chant. Je vous dis ça au passé, pourquoi j'étais. Euh, parce qu'en fait, il y a 10, 10, 10 ou 15 ans, je ne sais plus, j'ai pris des cours de guitare. It's ok, alright, merci. Euh, J'ai pris des cours de guitare et en fait, le prof m'a dit, au bout de quelques séances, euh, toujours ok, super le défi, ok, impeccable. Euh, le prof m'a dit, ouais, mais en fait, euh, bah, t'es nul, t'as pas le... Enfin, il m'a pas dit comme ça, mais euh, c'était très très proche de ça. Il y avait eu de la surprise dans ses yeux en disant, oh, mais je savais pas que c'était possible de pas avoir le sens du rythme autant que toi et de ne pas... Euh, Enfin, de ne de, de pas, pas entendre les notes justes, etc. Et, euh, mais vraiment, il était impressionné par ma nullité, en fait. Et je me suis dit, waouh bon, ok. Moi, toute naïve, j'étais très très jeune. Je me suis dit, ok, bon, bah, c'est tout, c'est que je suis nulle. Et euh, c'est la fatalité, euh, voilà. Au début, enfin, euh, voilà. Et donc, forcément, j'ai abandonné en me disant que ce n'était pas fait pour moi. Donc, je vous dis ça, encore une fois, ce n'est pas pour raconter ma vie, hein, Toujours faire le lien avec, euh, avec l'anglais parce que j'en ai beaucoup qui arrivent au départ, qui me dis, Mais moi je suis nulle, j'arriverai jamais Et, euh, et donc, euh, et donc voilà, j'avais abandonné. Et il y a peu de temps, euh, pendant mon voyage au Portugal euh, dernièrement, je discutais avec une amie qui m'explique, qui chante et qui fait de la guitare, justement, qui m'a beaucoup inspirée, et qui me qui m'explique un peu, je pose des questions, comment on fait pour apprendre le chant, est-ce que c'est inné, blablabla. Et en fait, tout en l'écoutant, je me dis, mais attends, euh, en fait, c'est.. C'est comme les langues, c'est tout ce que tu es en train de me dire, c'est tout ce que je dis à mes élèves. Je me dis mais en fait je suis peut-être pas nulle, euh, c'est une croyance que j'ai eue à l'époque et je n'étais jamais revenue là-dessus euh, entre temps. Et maintenant toutes les connaissances que j'ai sur l'apprentissage et surtout euh, que j'ai développé dans l'apprentissage des langues, je me rends compte que cet apprentissage il peut être dupliqué dans tous les domaines de votre vie. Euh, donc tout ce que vous apprenez dans le marathon d'anglais, euh, surtout dupliquez-le pour, euh, pour les autres domaines de votre vie, vous allez voir, c'est vraiment, euh, c'est hyper efficace. Yes, et, euh, et donc du coup j'ai décidé de me remettre à la guitare aujourd'hui mais avec un état d'esprit totalement différent et ça, ça fait vraiment toute la différence parce que je ne me dis pas je suis nulle ou j'étais nulle, j'y arriverai jamais, je me dis ah bah oui j'ai pas le sens du rythme, j'ai pas le, enfin du moins je pense, je, je chante faux, je, je... mais je peux apprendre, tout s'apprend, même si on pense l'inverse, tout ça c'est encore des croyances immigrantes qui nous bloquent, donc, aujourd'hui, je pars de zéro en me disant que je suis capable et que je peux le faire. Donc, qu'est-ce que c'est mon plan pour réussir Je vous fais un rappel des bases. Donc, encore une fois, relatif à l'anglais. Euh, donc, mon plan pour réussir, euh, c'est définir son pourquoi. Mon pourquoi, je vous rassure, on va venir au point de la prononciation après. Hein. Euh, ça, ça me paraissait simplement euh, très important de revenir sur ces concepts de base. Euh, parce que les concepts de base on les oublie des fois on essaie d'aller un peu dans la créativité dans plein de trucs différents et au final quand on revient aux bases on se rend compte que ben, pourquoi essayer d'aller chercher midi à 14h quand on connaît déjà un socle euh, de base très important et euh, qui fonctionne donc je me suis dit donc mon pourquoi c'est quoi donc vous savez ça c'est le premier module vous devez savoir pourquoi vous apprenez l'anglais et pas seulement euh, j'apprends l'anglais pour parler anglais donc, voilà si vous avez suivi les cours vous savez de quoi je vous parle euh, donc, mon défi, c'est de chanter et de faire de la guitare. Pourquoi euh, Pour développer ma connaissance euh, musicale qui est proche de zéro, parce que j'étais tellement concentrée sur les langues que j'ai fait abstraction de tout le reste. Mais vraiment, euh, voilà. Euh, de développer ma créativité, pour me déconnecter un peu de mon ordinateur, de chanter dans un groupe et d'avoir des moments de lâcher prise, donc comme je disais, de déconnecter des ordinateurs. Il faut, très important, avoir une échéance. Euh, à quel moment vous voulez euh, parler anglais couramment, avec fluidité. Euh, quand Avoir une échéance. Moi, mon échéance pour ça, c'est l'été prochain. Alors, je visualise très bien le moment. C'est l'été prochain sur la plage à Bayonne, chez une amie qui est musicienne, pour euh, jouer avec elle sur la plage. Voilà, c'est très précis. Vous allez me dire, waouh, wow, tu vas vraiment dans le détail. Mais effectivement, le fait d'avoir cette image en tête, si vous vous imaginez euh, d'ici euh, six mois, d'ici un an, euh, je ne sais pas, au, à New York, qui est peut-être votre rêve, en train de parler couramment avec fluidité, avec, euh, avec un natif, eh bien, ça va vous projeter, ça va vous, vous allez visualiser le moment, ça va vraiment vous aider à aller dans, euh, dans vos... Euh, à vous aider à progresser et à rester motivé. Euh, un truc très important, c'est de faire une annonce publique annoncez-le, ça vous permettra de vous engager, moi je me suis engagée sur Instagram, euh, là je vous en parle j'en parle partout autour de moi ça me fait peur d'en parler parce que je me dis ouais mais si j'arrête en, en cours de route etc euh, voilà c'est la honte, donc le fait de l'annoncer publiquement et j'avais fait ça également avec mon défi russe euh, vous savez le défi de parler russe en un an, pendant un an un an je me suis tenue vraiment chaque jour au russe parce que je l'avais annoncé publiquement et euh, ok je viendrai te voir Cool, genou du côté de Bayonne, c'est ça Ok, bon ben bah voilà, le rendez-vous est pris. Vous voyez maintenant, je ne peux, je peux plus reculer, je suis obligée d'y aller. Et c'est vraiment euh, très, très, très puissant le fait de s'engager publiquement. Euh, Qu'est-ce que je vous disais d'autre Ah oui, le prof, alors, c'est euh, souvent ce que je reproche quand euh, on est euh, à l'école, c'est qu'on considère le prof... Comme celui qui va vous donner la connaissance, alors oui, effectivement, c'est euh, le principe de base d'un professeur. Sauf qu'avec les langues, euh, on vous voyez des en fait, quand on apprend avec un prof à l'école, on repose, on se repose sur le socle de deux trois heures par semaine et on fait rien d'autre à côté. Aujourd'hui, vous avez compris que pour apprendre une langue, c'est euh, ça, se passe pas de cette manière et que votre prof, vous devez le voir comme un coach en fait, c'est celui qui va vous permettre d'être engagé une nouvelle fois et que moi mon prof de, euh, de guitare, là j'ai pris je prends des cours particuliers avec un prof mais en fait je ne le vois pas comme celui qui va m'apporter la connaissance. Euh, là, j'avais cours aujourd'hui pour la première fois et j'ai commencé déjà, euh, j'ai commencé vendredi à toucher à la guitare, à regarder des vidéos, j'ai appris trois accords, j'ai fait du rythme. Voilà, je, je faisais déjà un morceau de, de chanson et quand j'y suis allée tout à l'heure, il m'a dit wow, « Waouh, je comprends pas, tu as commencé seulement maintenant et tu as appris assez vite. » En fait, ce qu'il faut voir avec le prof, c'est que moi, je le vois comme un levier d'engagement. C'est-à-dire que je sais que je vais le voir euh, tous les 15 jours, donc en soi c'est pas énorme, mais du fait de savoir que je vais le voir, et eh bien ça me pousse à travailler. Là ma guitare elle était dans mon salon depuis des semaines, euh, j'aurais pu aller sur Youtube, j'aurais pu commencer, je l'ai pas fait. Mais à partir du moment où je me suis inscrite euh, à ce cours, et eh bien je savais que j'allais aller voir cette personne, donc j'ai démarré. En fait c'est vraiment, moi j'utilise comme une béquille, euh, c'est mon déclencheur en fait. Donc si vous, vous avez peut-être du mal à avoir euh, à, à ce déclencheur, engagez-vous avec quelqu'un, ayez des, des rendez-vous euh, hebdo ou tous les 15 jours ou une fois par mois avec, des, euh, avec euh, une personne auprès de qui vous allez donner le, la suite, enfin ce que vous avez fait, les objectifs que vous vous donnez, etc. Et c'est ce que je fais d'ailleurs avec euh, les élèves du, du pack premium, avec les coachings, ça permet d'avancer. Euh, euh, euh, euh, et ensuite dernière chose c'est d'avoir un plan d'action euh, Très important savoir comment vous allez arriver à cet euh, objectif à votre objectif euh, ben, tous les jours 15-30 minutes euh, Un morceau pour moi ce sera un morceau que je vais travailler à fond Avant de changer et de faire un autre morceau et comme enfin, personnellement je, je me lasse très très vite, et euh, eh bien le fait d'apprendre très très vite, ça me permet de garder cette motivation en moi. Et c'est pour ça que je vous donne ce, ce challenge d'apprendre en six mois parce que c'est ambitieux, ça, ça vous donne une pression positive parce que si vous dites euh, dans un an, dans trois ans, et eh bien c'est comme un soufflet qui retombe et euh, vous n'avez enfin euh, vous avez des résultats des vous faites des petites actions, vous avez des petits résultats. Vous faites des grosses actions, vous avez des gros résultats. C'est très mécanique en fait. Voilà, après ce petit rappel de base, euh, j'espère que ça vous a rendu des... Euh, Dites-moi dans les commentaires si vous êtes toujours là, si ça vous a fait du bien d'entendre tout ça à nouveau. Euh, maintenant, je vais aborder les quelques questions que j'ai reçues. Je vais juste boire un petit peu avant en lisant vos messages. Marilyn qui veut faire de la guitare aussi. Super le défi. Shaina, d'accord D'ailleurs, on t'a pas vu dans les défis. <rire> Alors, du coup, Shaina, oui, donc tu m'avais envoyé une question tout à l'heure en nous disant euh, « Je suis arrivée au module 3, mais je rencontre... » Toujours des difficultés à appliquer tous les différents points organisationnels du module 1. Euh, alors, Shainash, je crois que tu es là. Yes, tu es là. Euh, Est-ce que tu peux euh, préciser, s'il te plaît Mais euh, en attendant ta réponse, je vais te répondre. Euh, je pense que tu as le syndrome de la trop bonne élève. Euh, Dis-moi si j'ai raison. Je pense que tu es, ou tort, euh, je pense que tu es quelqu'un de très perfectionniste et que tu es encore un peu trop attaché au système de l'école où euh, tu veux tout appliquer, appliquer, appliquer. Alors oui, effectivement, je vous dis dans la formation, je ne cesse de vous euh, répéter que c'est très important d'appliquer euh, ce que je vous donne. Ok, il y a, il y a, en fait, il y a deux choses. Je vous donne des concepts. Je vous donne des choses à appliquer, je vous donne des, défi, des défis à relever. Tout ça, c'est pour votre bien, c'est pour vous avancer. Ensuite, euh, il faut faire attention de ne pas vouloir être, être à l'extrême. C'est-à-dire que je vous donne énormément de choses. Donc, il faut euh, l'adapter à soi. Il faut l'adapter à soi parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, j'étais en coaching... Euh, euh, « Non, non, plus de perfectionnisme et ça a fait du bien. » Ok, donc euh, on est d'accord, tu étais quand même sur ce petit chemin. Donc, euh, donc tu t'en détaches, c'est très bien, mais du coup, il faut continuer. Ce qu'il qu faudrait que tu fasses, parce qu'en fait, on me, on me pose souvent cette question, euh, c'est un point un peu bloquant au niveau de l'organisation, c'est que je vous donne des grands principes, je vous donne plein plein de choses et ce que je vous dis au début, ce qui est très important, c'est de tester. Vraiment, euh, prenez le temps pendant euh, deux semaines, trois semaines, le temps dont vous avez besoin pour tester euh, plein de choses, tout ce que je vous donne, et de ne retirer que ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, et euh, tout en adaptant euh, ce que je vous dis. Mais en fait, vous avez des personnes qui ont euh, besoin d'énormément d'organisation, qui sont très carrées, et qui ont besoin d'avoir ce cadre. Vous avez d'autres personnes qui sont un petit peu plus, qu'on besoin de désorganisation dans l'organisation. Moi, je suis plutôt comme ça. C'est-à-dire que j'ai besoin de savoir euh, les grandes lignes, où je vais, mais à partir du moment où c'est beaucoup trop routinier, ça me lasse et ça me, ça me bloque. Euh, donc, j'ai besoin de mettre un peu de désorganisation, tout en sachant qu'il faut rester régulier. Alors, je m'explique. Euh, en fait, les grandes lignes, les, ce sont les grands principes que je vous donne. Vous avez trois choses Très importante, dont vous devez vous souvenir. Est-ce que vous savez me dire ce que c'est Trois choses très, très importantes. C'est le socle, en fait, de votre... Euh, c'est le socle de votre apprentissage. Vous avez numéro 1. Je vous le rabâche sans arrêt, et c'est le principe du, du euh, défi. C'est... Euh... Ok, China ok. Donc, du coup, euh, on, est, on est pareil. Je vais, te, je, vais te dire, je, je vais te dire quelque chose après. Euh, le premier, c'est la pratique. Ne mettez pas la pratique de côté. Yes. Alors, Marilyn nous dit euh, la régularité, la répétition et l'amusement. Alors, effectivement... Euh, tu as oublié le principe le plus important qui vous fait le plus peur et c'est parce que c'est celui qui vous fait le plus le plus peur que c'est le plus important, c'est la pratique. parler parler parler parlez. Euh, la deuxième chose dont je voulais vous parler, moi, c'était l'immersion. D'être tout le temps, tout le temps euh, dans une bulle euh, d'anglais, que ce soit par des podcasts, par des livres, euh, par lire des notices, par voir un mot de vocabulaire, par... Peu importe, il faut que ça fasse partie de votre quotidien. Et ensuite, c'est la régularité. Donc, la régularité qui peut, donc, qui est également la répétition. La régularité, c'est que c'est tous les jours. Une langue, ça s'apprend tous les jours, tous les jours, tous les jours et pas deux heures par semaine, comme euh, je vous disais tout à l'heure. Donc, à partir du moment où vous avez ces trois principes, peu importe la routine que vous choisissez, peu importe les ressources que vous choisissez, ces trois principes, vous donneront des résultats rapides. Si vous êtes perdu dans votre organisation, revenez toujours à ces trois grands principes. Écrivez-les sur une ardoise, écrivez-les sur votre euh, miroir dans votre salle de bain. Moi, j'écris plein de choses sur mon miroir, j'arrive même plus à me voir, tellement j'ai écrit de choses. Revenez toujours à ces trois grands principes. Et l'amusement, euh, qui est également, je dirais, le quatrième pilier et qui est euh, très très important, c'est de prendre... Euh, euh, du plaisir alors Marilyn comment faire pour pratiquer à l'oral tous les jours alors Marilyn je crois pas que tu es encore arrivée au module 3 euh, non je ne pense pas euh, alors pour pratiquer tous les jours première astuce que tu peux faire c'est de parler à toi même c'est l'astuce du monologue c'est à dire alors tu as, as deux choses en fait as soit le monologue soit attraper tes pensées c'est à dire qu'à chaque fois que tu auras une pensée euh, à chaque fois que tu auras une pensée en français dans ta tête, je suis à la fin du module 1, ok, ok, c'est pour ça, euh, tout le module 3 est vraiment dédié à ça, mais je vais te répondre, euh, dès que tu as une pensée qui arrive dans ta tête en français, tu l'as convertis tu l'as converti, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire que tu vas te la faire en anglais, et ensuite, tu vas te la transmettre à, à, à voix haute. Tu vas la, la dire à voix haute. Et ça déjà, c'est des petits réflexes tout bêtes. Mais je peux te dire que quand tu feras ça tous les jours, parce que souvent, on a les mêmes pensées qui reviennent. Et les mots que tu ne sauras pas dire, eh bien, ben, tu les cherches, tu les, tu les écris sur un calepin. Et dès que tu as un moment, tu les ajoutes, euh, tu ajoutes la traduction. Donc, le lendemain, quand tu auras cette nouvelle pensée qui va revenir, ben hop, tu sauras le vocabulaire. Ou peut-être que tu l'auras oublié, tu le reverras et ça reviendra. Donc ça... Le monologue, euh, dès que tu. il se passe des choses dans ta tête, tu te, poses, tu te poses des questions, tu. enfin, tu te crées des monologues et tu le fais à voix wow. haute. Par exemple, dans la douche, dans les. enfin, ça, je vais pas revenir sur l'organisation, vous avez tout, tout le module qui est dédié à ça. Euh, troisième pratique pour aller plus loin dans le plan progressif, progressif, c'est sur tandem. Euh, t'en aimes, tu peux faire des messages vocaux moi je faisais ça avec un partenaire brésilien euh, j'écoutais et je lui répondais tous les matins, ça me prenait 4 minutes euh, je faisais des petits messages vocaux voilà, pratique et ensuite euh, tu peux passer euh, avec soit euh, un vrai natif donc c'est à dire que tu vas le rencontrer euh, donc soit chez toi soit tu rencontres un natif et tu vas boire un café avec cette personne et tu parles soit tu le fais euh, via la plateforme italki euh... Italki, tu as également, donc là tu as des, des, des parts, euh, je, je crois qu'il y a un bonus aussi sur comment utiliser Italki avec les podcasts. Ouais, je sais pas si le bonus est déjà débloqué pour toi, mais euh, il y a un, bo un bonus qui est sur Italki et comment l'utiliser. Voilà, ça ce sont les grands principes du euh, comment parler euh, tous les jours et en plus on peut varier les plaisirs. Voilà, et dis-moi si j'ai répondu à ta question. Shaina, euh, est-ce que c'est tout bon Est-ce que j'ai bien répondu à ta question Ah oui, euh, je voulais te dire aussi, Shaina, par rapport à l'organisation euh, désorganisée. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, moi, dans ma routine, à chaque fois, je me dis, bon, allez, cette fois-ci, je suis régulière, je prends euh, mon 6000 mon petit bouquin à 6000 je le fais tous les matins à telle heure. Et en fait à chaque fois je lâche parce qu'en fait je, je, je, je comprends que je ne supporte pas la routine, je, je suis régulière mais je, maintenant j'accepte et je suis ok que euh, je vais peut-être pas faire du 6000 tous les jours mais un jour je ferai 6000 le lendemain je ferai du Mosa -Lingua. le lendemain je vais écouter euh, la méthode Michel Thomas, euh, le lendemain je vais écouter un morceau d'une série, voilà je varie tout le temps les plaisirs, après euh, ma rideau je suis exactement pareil, voilà. Donc en fait, je pense qu'il est là le souci quand vous me dites que euh, au niveau de l'organisation, vous, euh, vous êtes un, un peu bloqué. C'est que Je pense que vous voulez prendre un peu trop au pied de la lettre euh, ce que je vous dis et c'est très bien. Euh, après, c'est à moi peut-être de communiquer différemment dans les cours. Je, je vais réfléchir à ça. Euh, mais c'est de, de, de revenir à ces trois grands principes et après d'accepter et euh, enfin surtout de s'écouter. C'est très important de s'écouter. Si à un moment, ça vous saoule, de faire tous les jours du MosaLingua, mais arrêtez, c'est pas grave. Changez de routine, adaptez, mais continuez à rester régulier. Et surtout à pratiquer. Euh, hop Bon, les amis, je pense que ce coaching va être très, très long. Euh, alors, il y a Emmanuel. Ok, Emmanuel qui nous a... Emmanuel, je ne sais pas si tu es connecté. Oui, faire ça de manière aléatoire, mais constamment et régulièrement. Exactement. Très bien. Emmanuel, je ne pense pas que tu sois connecté. Je ne t'ai pas vu dans les messages. Alors, j'ai reçu une question d'Emmanuel qui me dit euh, qu'il a dû euh, stopper, qui est très motivé, mais qui a eu des problèmes euh, euh, personnels. Voilà, peu importe. Il y a des priorités dans la vie et ça, c'est euh, OK. C'est pour ça que je vous donne l'accès à la formation euh, pendant très, très, très, très, très longtemps. Parce qu'on euh, ne peut pas euh, prévoir les événements de la vie. Et qui me dit, après une longue période d'absence, euh, comment, euh, cours... ah, voilà. comment reprendre les cours après une longue période d'absence sans décrocher à nouveau Donc Ça, c'est une question très intéressante parce que, euh, comme vous le savez, il y a des hauts, oui, il y a des bas dans l'apprentissage et il y a des moments, mais... Euh, voilà on va décrocher et euh, c'est très difficile de revenir et en fait c'est comme euh, c'est en fait c'est le premier pas le plus difficile c'est pour ça qu'on a du mal à revenir donc c'est une très bonne question donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une reprise en douceur c'est à dire on va refaire on va faire une reprise en douceur avec de l'immersion pour être dans le bain à nouveau euh, en faisant passer avant tout le plaisir encore une fois pour ne pas se dégoûter parce qu'on sait que c'est pas facile de revenir et faites ça dans une phase passive pour démarrer. Passive c'est-à-dire que c'est l'inverse de actif qui actif et euh, écrire parler par exemple donc le passif on va plutôt euh, écouter des chansons écouter des séries des podcasts relire ce que vous avez déjà fait les peut-être les fiches que vous avez faites mais simplement le fait de lire lire c'est pas forcément euh, une méthode active et ça va vous paraître assez simple de le faire donc du coup le fait d'être dans cette simplicité ça va euh, vous emmener jusqu'au point où vous étiez arrêté au moment où vous étiez euh, arrêté juste avant et une fois que vous êtes arrivé là, en fait, vous allez vous rendre compte que ça va être, ça va vous paraître beaucoup plus fluide. En fait, vous allez dire wow, « Waouh, en fait, j'avais fait tout ça. » Et le fait de revenir, euh, il y aura un, un effet de déjà-vous, pour prendre l'accent euh, anglais quand ils le disent, déjà-vous. Un effet de déjà-vu. Et là, vous allez avancer jusqu'au point où vous étiez arrêté. Et là, vous allez reprendre l'apprentissage de manière active. En, euh, en appliquant les principes, encore une fois, de, de pratique, d'immersion, de régularité et de euh, reprendre les cours où vous étiez. Voilà, j'espère que c'était clair et que ça vous a apporté également. Et donc là, j'ai une autre question de Annie. Euh, Annie, qui n'est pas là aujourd'hui, qui nous a dit... Alors, il y a plusieurs questions. Annie, elle nous dit, comment construire une phrase en anglais euh, je ne comprends pas la différence entre doux et le verbe doux, l'auxiliaire et le verbe dans une phrase interrogative. Pourquoi utilise-t-on l'auxiliaire, le verbe, nanani Alors voilà, tout ça c'est des questions euh, de grammaire et ces questions elles sont vraiment très pertinentes. Mais euh, je te remercie de l'avoir posé Annie. Mais euh, justement, en fait, il y a un, y a un, un cours. Est totalement dédié à cette question mais vraiment un gros gros cours là-dessus j'y réponds en détail c'est dans le module 2 c'est le cours 4 du module 2 mais euh, je comprends que tu n'es pas que tu poses la question parce que le cours n'est pas encore débloqué pour toi mais euh, ce que tu peux faire étant donné que c'est un point important j'en avais euh, parlé justement dans un coaching commun euh, où j'explique tout ça en détail, j'avais refait tout le cours. Euh, tu peux y accéder désormais, tous les bonus sont accessibles, euh, tous les coachings communs sont accessibles. Et là, je pourrais y passer encore des heures, mais on va se focaliser sur la prononciation ce soir. Donc, je t'invite à aller voir euh, le coaching commun euh, dans lequel j'en parlais déjà. Alors, maintenant, on va entrer euh, dans le vif du sujet de ce soir. Alors, est-ce que, voilà, hop, je vais juste m'hydrater un peu. Alors, le sujet de ce soir, c'est la prononciation. Alors, juste avant de démarrer, euh, je voulais faire juste un petit rappel sur la prononciation et l'accent. Parce que ce sont deux choses extrêmement différentes. On a tendance à inverser les deux. D'ailleurs, il y a un bonus aussi dans la formation, c'était Bertrand Millet qui vous l'a fait, c'est de Fast and Fluent, donc qui est un expert dans l'apprentissage des langues rapides également et qui vous fait tout un cours essentiellement développé sur ces deux différences. Donc, la prononciation, c'est le point le plus important entre les, ces deux piliers parce qu'en fait, si vous avez une mauvaise prononciation, eh bien, on ne vous comprendra pas. Mais qu'est-ce que c'est la prononciation la, En fait, la prononciation, c'est la musique que vous donnez aux mots ou aux phrases que vous prononcez. C'est l'endroit... Euh, en fait, ça va être une chanson. Et si vous ne chantez pas juste, eh bien, on ne va pas comprendre la chanson. En fait, euh, le principe euh, principal de la prononciation, c'est euh, l'accent tonique. C'est l'endroit où vous allez mettre l'accent tonique. Donc, c'est la syllabe qui est accentuée dans un mot, et c'est le mot que vous allez accentuer dans une phrase. Donc extrêmement important. L'accent, qu'est-ce que c'est L'accent, c'est votre marque. C'est-à-dire que si je dis I don't understand, ok, ça c'est le bon accent français avec les bons R. Et euh, c'est votre marque, on va savoir que vous êtes français immédiatement. Ou si vous dites hello, hello ou hello, Là, on entend le h à ou on ne l'entend pas. Et là, dès, dès que vous dites hello, on capte tout de suite que vous êtes français. Et, euh, et bien que l'accent soit pourri, quand je dis I don't understand, ok, eh bien on va vous comprendre. Euh, on va vous comprendre parce que le mot accentué ce sera understand. Un, je reprends l'accent français, understand. I don't understand. Voilà, c'est le mot qui sort le plus. Là, la prononciation est bonne, mais l'accent est mauvais. Mais on vous comprend. Donc, c'est là où je vous dis, en fait, bien que ce soit frustrant quand on s'écoute, comme Marido m'avait dit dans le défi, dans, dans, enfin, nous avait dit dans les vidéos de défi, c'est que c'est frustrant quand on s'écoute, mais euh, c'est ni grave, ni une priorité, pour le moment, parce qu'en fait, quand, là, au début, on considère que vous êtes encore débutant, bien que vous ayez, pour la plupart d'entre vous, déjà débloqué votre oral, c'est que, euh, ne vous focalisez pas uniquement là-dessus, parce qu'en fait le truc c'est qu'au début vous avez beaucoup de paramètres à gérer euh, et c'est ce qui fait qu'à euh, un moment vous bloquez un peu avec l'organisation comme on en a parlé juste avant c'est que vous avez les mots de vocabulaire à vous souvenir, à, à mémoriser vous avez l'ordre des mots dans la phrase, faire des phrases vous avez la barrière de, de, de l'oral à débloquer, vous devez oser parler conjuguer vos verbes, penser à votre grammaire, à votre conjugaison bien prononcer et enfin penser à votre accent vous avez vraiment beaucoup de choses à gérer. Et euh, en fait, c'est si vous essayez de tout faire en même temps, vous allez être perdu. Ça va vous décourager et euh, vous n'allez vous vous pas avancer, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment, encore une fois, d'avancer pas à pas, de tout découper, découper toutes ces petites étapes. Et euh, c'est comme quand euh, vous voulez conduire hein, au début... Euh, comme vous avez, euh, vous n'allez pas tout faire en même temps, vous n'allez pas euh, gérer le volant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais gérer les pédales, le volant, regarder partout, à droite, à gauche, le moniteur qui vous parle, c'était vraiment, enfin, euh, c'était trop d'un coup. Donc, on faisait étape par étape. Au début, on avait juste le volant, après, on est passé aux vitesses, ensuite, euh, voilà, on fait vraiment euh, pas à pas. Et là, c'est la même chose avec, euh, avec l'anglais, c'est que, OK, là, votre accent vous frustre peut-être. Mais euh, c'est vraiment la dernière chose sur laquelle il faudra vous euh, concentrer. Donc réfléchissez bien ce sur quoi euh, vous devez vous focaliser euh, dès maintenant. Est-ce que c'est l'accent ou est-ce que c'est la prononciation Ça, ça dépend du stade, euh, à quel stade de l'apprentissage vous êtes. Et de découper une, un à la fois. Et ce que je voulais euh, rajouter... Donc, donc, vous l'aurez compris, la prononciation c'est vraiment le plus important parce que c'est ça qui va vous permettre d'être compris. Qui va vous permettre d'être compris. Mais je vais quand même vous donner quelques petits conseils pour votre accent. Vous pouvez mettre en place facilement dès maintenant. Euh, L'accent, en fait, tout simplement, c'est le fait de répéter ce que vous entendez. Euh, personnellement, et euh, je sais qu'on est tous comme ça à des niveaux différents je suis une éponge. C'est-à-dire que quand je pars par exemple en Belgique, quand j'étais plus jeune, j'avais un job étudiant en Belgique et euh, j'y passais un mois ou deux et je revenais mais avec un accent belge sans m'en rendre compte. Euh, quand euh, j'ai une autre anecdote, quand j'étais en Espagne, euh, j'avais euh, beaucoup d'amis euh, belges et suisses et quand euh, je suis revenue euh, d'Espagne, euh, et on parlait français, et eh bien je suis revenue avec un accent qui ressemblait à rien. C'est un mélange d'accent belge et d'accent suisse parce que j'avais imité en fait inconsciemment tout ce que j'avais entendu. Alors pourquoi, euh, pourquoi ça Parce que tout simplement on entend et on répète, on est de vraies éponges. Et euh, est-ce que vous avez déjà remarqué aussi quand vous êtes avec des personnes, vous passez beaucoup de temps avec des personnes que vous prenez les expressions et l'éthique de langage de cette personne. Alors ça, même en français, remarquez que c'est des choses que l'on fait, c'est totalement inconscient, mais on, en fait, en tant qu'être humain, on agit par mimétisme, c'est-à-dire qu'on on est le miroir de la personne que l'on a en face. On voit une personne faire quelque chose et inconsciemment, on va, euh, c'est une faculté d'empathie, on va répéter les mêmes choses. Et donc, c'est exactement la même chose avec l'accent, c'est que si vous souhaitez plutôt avoir un accent américain euh, par exemple et eh bien qu'est-ce que vous devez faire si vous avez bien compris tout ce qu'on vient de voir et eh bien c'est que vous devez un maximum être immergé, on revient encore à l'un de ces grands principes vous immergez l'immersion d'audio euh, en américain, de séries, de télé euh, de euh, voilà tout le, temps, tout le temps écoutez écoutez parce que plus vous allez écouter et plus vous allez répéter. Et ce qui est encore mieux, c'est même de voir euh, le, le visage, de voir les personnes, parce que comme je vous disais, non seulement on répète, mais en plus on répète ce que l'on voit. On a plus facile, euh, plus facilement, on assimile plus facilement, parce qu'en fait, on va voir les expressions de visage de la personne, on va voir où elle va placer euh, sa langue, où elle va placer ses dents, etc. Et tout ça, encore une fois, c'est des choses inconscientes. On s'arrête pas pour dire « Oh là là, regarde sa tête euh, !» Ça, on peut le faire de manière active, évidemment. Mais ça se fait euh, naturellement. Donc, euh, ce que vous pouvez faire, c'est de, euh, quand vous regardez des, des, des séries ou des podcasts, c'est d'avoir le texte et de répéter et d'écouter en même temps. Et de prendre vraiment l'attitude en fait, de, de, de la personne. Euh, en fait, c'est être un peu comme, euh, comme un comédien. C'est écouter et imiter, se mettre dans la peau. Et le fait de se mettre dans la peau euh, du, du personnage, eh bien, ça envoie un message. Euh, ça, c'est un principe de, euh, de, de PNL, de euh, euh, programmation neurolinguistique. C'est-à-dire que quand on prend l'attitude, eh bien, ça envoie un message à votre cerveau qui fait « Ok, là, je me mets dans la peau de tel euh, personnage, de tel comportement et ça va... Euh, » Dé débloquer un truc qui va vous permettre de, euh, de reproduire ce que vous entendez. Et euh, c'est vraiment pas intuitif en fait, hein, de, de, de se mettre... Euh de, de, de se mettre dans la peau, de prendre l'attitude de quelqu'un mais c'est comme jouer un rôle en fait c'est comme euh, en musique comme euh, je vous disais tout à l'heure que j'ai appris avec la personne euh, avec, avec mon ami qui m'expliquait comment euh, chanter, comment euh, faire de la musique enfin surtout comment chanter c'est d'imiter en fait, c'est plus de l'imitation de reproduire des sons et en fait avec l'accent encore une fois c'est la même chose et c'est pour ça que euh, c'est exactement la raison pour laquelle je ne veux pas parler anglais avec vous. Encore une fois, c'est pas parce que je ne veux pas le faire avec vous que je vous envoie vers des natifs, parce que je suis francophone. Même si je parle couramment, même si euh, j'ai un peu moins l'accent français que euh, la plupart des personnes, eh bien... Mon accent n'est pas aussi bon qu'un natif, effectivement, et je ne veux pas que vous m'imitiez, parce que si vous commencez à parler anglais euh, comme je parle anglais, vous allez être un niveau en dessous que si vous parliez avec un natif. Et c'est pour ça que euh, c'est un truc qui me dérange, c'est qu'à l'école, ce soit des francophones qui nous, qui nous enseignent euh, la langue. Euh, Carole, je suis obligée de partir, tout ça, oui, il y aura un replay, tout à fait Carole, aucun souci si tu dois partir, c'est vrai que là, euh, je pense que il va être, le, le coaching va être un peu plus long que d'habitude, euh, pas de souci, le coaching sera euh, publié, je vais y arriver, sera publié dans l'espace euh, coaching commun, dans les bonus de la plateforme de formation, tu pourras regarder euh, la suite du coaching sans. Problème. Bonne soirée à toi et merci d'avoir été présente. Et euh, donc, euh, qu'est-ce que je disais euh, Et donc, un exercice que je peux vous donner pour euh, l'accent, et eh bien, c'est de regarder une vidéo sur euh, Netflix. Ciao, Carole. Bonne soirée. Euh, de prendre euh, une vidéo euh, sur Netflix avec les sous-titres euh, en anglais et de jouer de jouer, vraiment prenez-le comme un jeu vous prenez par exemple Friends qui est assez drôle euh, les personnages, je pense notamment aux personnages, aux personnages qui ont toujours des attitudes et voilà, des, qui ont, ils ont chacun leur, leur personnage très incarné, et bien vous allez écouter une phrase, euh, vous allez mettre pause et vous allez répéter la phrase en prenant la même attitude vous allez vous lever de votre canapé vous allez vraiment, vous allez jouer un rôle, je vais vous demander c'est de faire du théâtre euh, et d'avoir la même gestuelle, la même attitude, la même expression de visage et de faire la même chose. D'ailleurs, Marido, euh, tu, je crois que tu l'as fait en espagnol. Euh, je ne sais plus dans quel contexte tu disais que tu répétais en espagnol derrière les personnes. Je sais, je, il manque des éléments, mais euh, voilà, ça c'est un très bon exercice pour votre accent. Voilà pour la partie accent. Je vous ai fait vraiment une petite partie. Et là, maintenant, euh, on va euh, continuer sur la prononciation. Dites-moi si vous êtes toujours ici. Ah, yes Avec Pékin Express, exactement ça. Vous voyez Même en ayant des trous de mémoire, on peut apprendre des langues. Yes! Ok! Alors, on démarre le pavé. Alors, je m'excuse, je parle vraiment beaucoup et on démarre dès maintenant avec la prononciation. Alors, la prononciation. Euh, Fanny, <rire> la prononciation, en fait, en tant que francophone, on a trois euh, principaux problèmes avec la prononciation c'est qu'il y a des sons qui n'existent pas en français ou qui ressemblent mais qui sont euh, très différents et c'est ce qu'on va voir avec la phonétique. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il y a un rythme différent, donc les syllabes et les mots accentués dans les phrases et le fait qu'il y ait euh, un accent tonique, tonique je suis en train de perdre ma voix, euh, un accent tonique à différents endroits du mot ou de la phrase en fait c'est la chanson de la langue, hein. C'est que le truc c'est qu'en français le, euh, comment dire, le rythme est très plat et en anglais c'est très tada tada tada, des up and down, up and down, up and down. Et euh, on ne peut pas connaître, surtout très important, gardez bien ça en tête, en tête et c'est pour ça que je vous fais pratiquer, que je vous fais parler tout le temps, c'est qu'on ne peut pas connaître la prononciation d'un mot seulement en le lisant. Ça c'est un gros problème quand on me dit qu'on ne comprend pas son interlocuteur, en fait ça vient souvent de ça, c'est que on minimise la pratique quand on lit, on imagine dans sa tête comment ça se prononce alors qu'il y a un fossé ça j'en suis sûre à 1000%, il y a un fossé quand on lit un mot, qu'on l'imagine dans sa tête et quand on l'entend et c'est tellement différent et eh bien qu'on ne comprend pas ce qu'on nous dit. Alors que si vous prononcez Correctement un mot, et eh bien, vous allez comprendre beaucoup plus facilement. Et c'est souvent là le gros, le gros, problème de compréhension. C'est plus un problème de prononciation. Et il y a un autre truc que vous devez faire, c'est que de, vous devez vous poser trois questions quand vous allez vous focaliser sur la prononciation. Vous allez vous demander où est ma langue dans ma bouche. Vous allez conscientiser le fait de, euh, de, de savoir les mouvements de votre, de votre langue. Qu'est-ce qu'elle fait Les mouvements de vos, de vos lèvres et de votre mâchoire. Donc pour ça, ce que vous allez faire, c'est comme euh, avec l'accent, vous allez regarder le visage de la personne native du natif quand il parle. Cela vous aidera à déchiffrer sa prononciation. Comment il fait Où il met sa bouche euh, Est-ce qu'il fait en haut Est-ce que c'est devant Est-ce que c'est derrière Et... Euh et c'est une vraie gymnastique de, pour la mâchoire. En fait, c'est comme euh, si vous aviez, vous n'aviez jamais fait de crossfit de votre vie. Donc, euh, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un sport très, très, très intense, ou même un cours de finesse, tout simplement. Eh bien, les premières sessions, vous avez euh, des courbatures. Le lendemain, ça sera difficile de monter les marches. vous aurez mal aux abdos quand vous allez rigoler. Euh, enfin, voilà, ça va être l'enfer. Et euh, vous n'arriverez pas à faire les mouvements, mais vous allez copier le prof. Vous allez essayer de regarder comment il fait, etc. Et plus vous allez le faire, et eh bien, plus vous allez reproduire le mouvement euh, plus facilement et moins vous aurez de courbatures. Donc là, encore une fois, c'est la même chose. Donc, vous allez devoir dupliquer les mouvements plusieurs fois, quelques centaines de fois, euh, le plus de fois possible. Encore une fois, on est là avec la répétition pour que votre mâchoire puisse euh, s'adapter à à ses mouvements. Alors, on va rentrer dans euh, c'est pas la partie que je préfère mais on va faire un peu de euh, phonétique. Donc ça, c'est la prononciation phonétique. En fait, il y a différentes choses que vous devez savoir. Il y a d'une part les voyelles, les consonnes et les diphtongues. Alors, je vous affiche pas à l'écran. Alors, regardez bien le chat parce que je vais vous mettre des... des Je vais vous copier des sons. Ah, donc là, on va voir les voyelles. Donc là, je vous mets ça ici. bim Là, ce son-là, c'est euh, le son que l'on retrouve dans... Some love understand, c'est le E, le E. Donc ça, euh, en fait, tout ce que je vous ai dit juste avant, moi c'est ma manière d'apprendre les sons d'une langue. Pour des personnes qui ont besoin, euh, qui veulent apprendre la phonétique, je vous donne euh, ces éléments. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation, prenez ce qui s'adapte le mieux pour vous. Moi, les trucs un peu trop... Euh... Bref, allez, on continue. Le... Donc, ce son-là, c'est le son de Some Love Understand. Essayez de répéter euh, derrière. Et ce que je vous invite à faire, c'est d'aller euh, vérifier ces sons dans, euh, dans un dictionnaire de euh, prononciation comme Forvo, par exemple, pour écouter vraiment la voix native. Parce que là, c'est moi qui vous le fais. Mais ce euh, sera toujours mieux quand c'est un native. Donc, vous avez Some Love Understand. Understand, understand euh, le son euh. Ensuite, dans les voyelles, vous avez le son up. Euh, understand avec une faute, très bien. Understand, on inverse le s et le t. Dites-moi si vous voyez là dans le dans le chat, c'est ok. Là, vous avez ce petit u euh, à l'envers. Qu'est-ce que c'est Alors, c'est ni un u ni un ou. C'est euh, un son entre les deux. C'est-à-dire que euh, vous allez le retrouver dans Wood, Good, Push. Ce euh, sont... Euh. Ok, alright. Ensuite, vous avez euh, ce son-là. Bim. Ce son-là, vous allez le retrouver dans le mot Search, Work, Murder. Donc, je vous les écris en même temps. Search. Vous voyez que ça ne s'écrit pas. Ce ne sont pas les mêmes lettres. Search. Work. Work. Et murder. Vous voyez, euh, ce n'est pas du tout les mêmes lettres et pourtant c'est le même son. Donc ça, ça peut être intéressant si vous voulez creuser davantage ce, ce sujet, d'avoir un dictionnaire et d'aller voir les sons phonétiques et repérer les mots dans lesquels vous les retrouvez. Ensuite, vous avez le son « i » qui s'écrit phonétiquement de cette manière. Donc, le « i », ça sera, vous le retrouvez, euh, c'est un « i » qui est moins fort qu'en français. C'est un « i » court. Vous allez le retrouver dans « sit »,« sit », vraiment très court, dans « city ». Yes, ici. Euh, vous allez le retrouver dans « milk »,« milk ». Arrêtez-moi surtout si ça va trop vite ou si je y a des choses pas claires. Et là, on a ce son, ce caractère. Bim. Celui-ci, c'est un mélange de A et de E. C'est un truc entre les deux. C'est pas cat, c'est pas K-A. C'est K. K. Vous commencez, vous faites un truc entre les deux. K, K, Ra, Bat. Il y a vraiment une nuance. Vous le percevez peut-être pas encore. Rat. Avec un A, ça sera mieux. Red. Et bah. Est-ce que vous êtes tous en train de répéter là derrière moi? Est-ce que euh, votre conjoint ou votre conjointe est en train de vous regarder, en train de se demander ce que vous faites <rire> Ensuite, vous avez euh, les sons consonnes. Les sons consonnes. Donc on a le fameux TH qu'on adore. Yes, all right, good. Je suis ravie. <rire> le son de TH dans les consonnes, en fait, c'est un S pincé. En fait, il y en a deux. Vous avez le S pincé qui est euh, doux. D'ailleurs, il y a un cours qui est dédié où je vous donne des astuces assez drôles pour euh, savoir comment bien prononcer ces, ces, euh, ces choses-là. Euh, je vous invite à aller voir. C'est dans le module 3. Hein. Donc, le S, euh, le TH en S pincé, vous mettez la langue entre les dents et ça fait, vous entendez le, je ne sais pas si vous m'entendez, ça fait comme un petit S. Think. Think. Donc ça c'est, c'est très important de mettre la langue entre les dents parce que si vous faites, si vous faites think, juste le S, euh, comme ça, là ça veut dire couler et Think avec le th entre les dents, ça veut dire penser. Donc c'est très différent. Et d'ailleurs il y a une blague, euh, les, les anglophones se moquent toujours de nous, les francophones avec ça. Parce qu'on n'arrive pas à faire le th. Et quand on dit euh, what do you think about, ça veut dire euh, normalement dans la phrase c'est à quoi penses-tu Et quand on dit avec le, le think, et eh bien c'est euh, qu'est-ce que tu coules, enfin voilà ça veut rien dire. Donc attention à ça, th entre les dents. What do you think, think. Regardez, think. vous voyez sur, ça, ça fait une grimace euh, terrible, mais euh, think. Ensuite, vous avez un autre euh, th, donc c'est un s pincé, mais vibrant. Vous avez that, z, z. c'est comme un z en fait. Z, z, z. That, there, le that, il mm. y a vraiment une nuance. Lol, bah oui, je pense que ça doit être drôle là. <rire> Euh, vous avez le H Le H aspiré Donc comme je disais tout à l'heure On ne dit pas hello On dit hello On aspire ici J'exagère pour vous montrer Mais je, te, je dois avoir l'air fine Hi C'est pas hi C'est hi Ok euh, Ensuite vous avez le R en consonne Qui ressemble à un L En français mais c'est beaucoup moins profond. Le R, il est très réputé en France, le R. Euh, on a par exemple le mot rubbish. Rubbish. Les poubelles. Si vous avez du mal à le faire, euh, voilà, ah oui, c'est un exemple que je voulais vous donner. Souvent, en tant que francophone, encore une fois, on a du mal entre les R et les W. Quand on dit white, c'est blanc. Et quand on dit right, droit. Right, z, z, la dit. En, en fait, le souci c'est qu'on averse souvent. On dit you are white, donc tu as, tu as, tu as raison. On, on dit why you are white. Alors les gens vont dire euh, tu es blanc, euh, je comprends pas. La nuance c'est vraiment euh, au début on, on le perçoit pas forcément, mais vous allez voir ça va venir au fur et à mesure. Pour faire bien prononcer et différencier ces deux sons entre le W et le R, le white, ou, vous voyez la bouche en avant, white white, white, c'est ouvert. Le v, v, right, le R, c'est ici. V, v, v. La bouche est fermée. Et euh, c'est une astuce qu'un... C'était au Texas qu'on m'avait donné cette astuce. C'est que le R, vous allez imaginer que euh, c'est une moto qui démarre. V, v. En fait, Je ne sais pas si c'est une petite moto. Euh, vous faites v, v, right, right. Alors, c'est pas très beau. C'est... Euh, c'est exagéré, mais ça va vous donner le mouvement. Vous allez créer l'habitude du mouvement « right » et « ensuite ». Et on sent bien la différence avec le « white » et « right ».« White »,« right, right. ». Essayez cet exercice et faites-le, répétez-le jusqu'à temps que ça, que ça vienne. Si ça ne vient pas, continuez, continuez, continuez. Euh, ensuite, on va voir les diphtongues. Alors ça, très important en anglais et c'est là où on a du mal souvent euh, les sons diphtongues. Alors, c'est des sons qui n'existent pas en français. On démarre par une voyelle et on termine par une voyelle. Je m'explique. Vous avez ce son. Bim. Hop. Je vous le mets ici. Vous voyez, il y a un, un espèce de I et un espèce de E à l'envers. Donc ça, pour le prononcer, on va commencer par le prononcer « i » et on va terminer sur « e ». Je vous mets un exemple. Là, on a « near ». Ce mot-là. Essayez. On commence par « i », on termine par « e ». Comment vous allez prononcer Allez-y, essayez. Je ne vous vois pas, mais je vous imagine. Euh, la prochaine fois, on mettra vos caméras, ça sera plus drôle. Ça fait « near ».« Near ». J'exagère. Mais « near ». Vous entendez Near, near. Donc là, il y a le i et le e. je vous donne un autre exemple qui veut dire proche. Là, on met l'oreille. Là, c'est pareil. On va dire, on commence par i, on termine par e. Ear, ear, ear. Bon, évidemment, c'est plus raccourci. Near, ear. Quand on l'entend rapidement, on n'entend pas cette différence. Mais c'est vraiment comme ça que c'est découpé. Euh, on a ce mot-là aussi. Je vous laisse... Oups Non, non, non, non Je vais aller trop vite. Clear. Je vous laisse le tester. Clear. Clear. Clear. OK C'est bon C'est clair pour tout le monde Hop. Vous avez ce son ici. Alors ça, on démarre par un O et on termine par un E. Donc, ça fait O-E, O-E, O-E, O-E. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mot On a ce mot-là. Goal. Donc, O-E. Encore une fois, à la nuance, c'est vraiment... ça qui fait vraiment toute la différence dans la prononciation. Goal. o o -E. Le E redescend. Goal. Vous avez aussi ce mot-là. So, so. C'est pas so. So, à la française. So, so. Ok Ensuite, euh, on a celui-ci. Donc, celui-ci, c'est un A, un espèce de A et un I phonétique. Donc, on démarre par la voyelle A et on termine par le I. Euh... En fait, c'est comme quand euh, comme vous faites mal, vous dites « aïe ».« Aïe, je me suis fait mal ». C'est exactement la même chose. « Aïe ». Donc là, vous le retrouvez dans le sujet « je ». Tout simplement « aïe ». Vous le retrouvez dans « die ». Et vous le retrouvez dans « try ». Essayez. « Try ».« Try ».« A-I ».« Aïe ». Ok euh, Ensuite, oh là là, il y a encore une belle liste. <rire> « euh, Ici ». Mais encore une fois, euh, n'apprenez pas tout ça par cœur. Hein. C'est vraiment euh, des notions qui vont vous permettre de comprendre comment on, on découpe la prononciation. Donc celui-là, le, le C à l'envers et le I, ça fera OI. On démarre par O et on termine par I dans la prononciation. OI, OI, OI. Okay Donc ça, on le retrouve dans Toy, jouet, Toy, OI. Oui, oui, TOI et dans JOY Oups JOY OK ensuite vous avez celui-ci alors celui-ci ça sera un, un OU et ensuite un E euh. c'est pas O c'est OU et E euh. donc ça fera par exemple vous prenez ce mot-là pour pour, ou, uh, pour, pour. pour, Vous entendez? Your. Vous avez celui-là aussi. Your. C'est pas your. C'est your. You. You. Uh, you. Your. Your. Your. Ok? Et ensuite. Bim. Celui-ci, je vous rassure, on arrive à la fin de la liste. Celui-ci, le E et le I, en fait, c'est un, un E avec un accent grave, un E et un I. Ça fait EI. Donc là, vous le retrouvez dans Face et dans Space. OK Allez, encore deux petits et on passe sur le rythme. Bim, là vous avez donc là ça fera le son a puis e a e a e donc ça vous le retrouvez dans there donc le a on le dit e OK e e e c'est pas le a français on est d'accord hein? c'est le a euh, anglais e e there there there where le where, si vous le retrouvez là. C'est pas where C'est where. Where Where Where Ok Et euh, donc ensuite, le dernier. Et après, j'arrête de vous saouler avec tout ça. Donc celui-ci, c'est le A et le O. Ao, Ao, Lao. Ça, vous le retrouvez. Ou dans Now ah, oh, now, c'est pas no, c'est nao. -oh. Donc là, c'est le son français. Ah, oh. Now, now. Vous entendez ou pas? Yes? Ok. Donc après cette revue phonétique, j'espère que ça vous a intéressé, que vous n'êtes pas tous endormis et que vous avez bien tout répété. Ce qui est important aussi pour votre prononciation, et eh bien c'est le rythme. C'est le rythme que vous allez mettre euh, dans les mots. Euh, par exemple, vous allez prendre les mots à deux syllabes. Donc ça, tout ça, c'est des règles générales que je vous donne. Il y a bien sûr toujours des exceptions. Hein. Euh, donc les mots à deux syllabes, par exemple, vous avez « stomach ».« Stomac, stomac », je vous l'écris. « Stomac », c'est quoi « stomac vous savez ?« Stomac », vous avez, euh, en fait, vous allez accentuer la première syllabe. Vous avez deux syllabes, « sto » et « mac ». Vous accentuez la première et pas l'inverse. Si vous faites, donc c'est stomac, vous entendez, c'est stomac, j'insiste exprès. Euh, si vous faites l'inverse, si vous faites stomac, en fait c'est là où on ne va pas vous comprendre. C'est là où votre prononciation va être euh, estomac, yes. C'est là où on va, ne on va pas vous comprendre en anglais et c'est là le principal souci. Donc en fait, c'est ça, euh, Marido, les accents toniques. C'est là où vous allez mettre le, le rythme sur le mot. Donc, ça, c'est un principe euh, général. Les mots en trois syllabes, ce sera euh, soit la première syllabe, soit la deuxième. Donc, vous avez par exemple, family, family, donc la famille, family. Vous avez par exemple, computer, computer, là, c'est la deuxième syllabe, computer, donc ça je vous invite, c'est, alors si vous voulez vraiment voir où est l'accent tonique, soit vous vous souvenez de ces principes, euh, savoir où il est avec le nombre de syllabes, et vous pouvez vérifier dans un dictionnaire où euh, vous voyez un petit signe comme ça dans le dictionnaire, juste avant euh, le mot. Une petite euh, comment on appelle ça, j'ai oublié, euh, juste avant le mot pour vous dire c'est cette syllabe qu'il faudra, euh, sur laquelle il faudra insister. Donc les mots à quatre syllabes, ce sera la deuxième syllabe faudra, euh, euh, sur laquelle il faudra insister. Par exemple, vous avez le mot ⁇ technology, technology" ⁇ Vous voyez, le dernier, on l'entend presque pas. ⁇ Technology ⁇ Et enfin, euh, pour celui en cinq syllabes, alors là, vous avez deux syllabes à accentuer. Donc la première et la troisième. Donc si on prend... Le mot university, vous avez la première, vous avez you, et ensuite ça sera la troisième uni, donc c'est ver, university, university. Vous entendez Si vous faites euh, university, on va rien comprendre. Euh, vous, vous allez, vous allez sans doute pas vous en rendre compte, mais pour un anglophone, c'est euh, c'est très très difficile de comprendre. Donc ça, ce sont les principes de base pour le rythme. Euh, et donc, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour connaître le rythme des mots Alors, comme je vous le disais, soit vous, vous gardez cette règle en tête et vous la vérifiez parce qu'il y a des exceptions euh, sans arrêt, soit vous regardez dans un dictionnaire, euh, vous cherchez le signe dont je vous ai parlé juste avant pour regarder et chercher où est l'accent tonique. Euh, comme par exemple, je vais vous montrer le mot... Hop, ici si on regarde le mot stomach ça va ressembler ça en alphabet phonétique vous pouvez aller également sur le site euh, top Phonics. alors je vais faire le lien hop cliquez hop je vous mets un dictionnaire top Phonics. vous allez sur ce site et vous pouvez euh, chercher le mot que vous voulez prononcer et en plus vous pouvez choisir l'option euh, US ou UK pour l'accent et ça va vous donner la prononciation et l'écriture phonétique. Ou alors vous pouvez faire euh, là vous rentrez vraiment dans le dans la mécanique. Mais si, euh, si tout ça ça ne vous parle pas et que ça vous embête, eh bien faites tout simplement euh, ce que je vous ai dit avant en écoutant euh, des séries, des podcasts, en vous immergeant et en répétant, en écoutant et en répétant, en écoutant, en répétant, en écoutant, en répétant. C'est une autre manière de faire. Et aussi, par rapport au rythme des phrases, euh, on en est où Au rythme des phrases, en fait, en anglais, on va accentuer dans une phrase les mots qui apportent le plus de valeur. Donc, c'est quoi les mots qui apportent le plus de valeur On a les noms, euh, les adjectifs, les verbes et les adverbes. Euh, donc, euh, tous les sujets, les négations, etc., on ne va pas insister dessus. Donc par exemple, et aussi on, on peut euh, accentuer bien sûr les mots euh, sur lesquels on veut, euh, pour lesquels on veut donner plus d'importance. Par exemple, dans la phrase I don't know where to go, je ne sais pas où aller, I don't know where to go. Vous entendez le aller, le, le savoir, le know, le verbe, et go, le verbe aller, sont beaucoup plus accentués que le where, qui est le où, qui est beaucoup euh, plus bas. I don't know where to go, vous voyez c'est pour ça, que tout à l'heure, je vous disais, c'est vraiment comme ça, l'anglais, le ta-da-da, ta-da-da, up and down. I don't know where to go. Voilà. Ça peut vous aider aussi de faire comme ça le, le mouvement avec le, avec le doigt. Ça permet de donner le, la, le rythme. C'est comme en musique. Euh, donc voilà, tout ça, c'était un cours un peu technique, mais à chaque fois, vous avez les deux options. Soit le cours... Euh, plus, euh, on va dire, plus en contexte ou alors le cours plus euh, plus euh, technique parce que chaque personne euh, travaille différemment et c'est pour ça que je vous laisse le choix de trouver les trucs qui s'adaptent le mieux à vous. Et aussi, les techniques d'amélioration, ça, euh, vous avez un bonus dans la formation qui est... Euh, sur la technique du shadowing. Alors, le shadowing, c'est quoi Ça veut dire ombre. Donc, vous allez faire de l'ombre à ce que vous lisez et écoutez. En fait, je vous en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, mais c'est le fait de prendre... Vous pouvez prendre les podcasts que j'ai mis à disposition dans votre formation. Euh, vous avez le script et vous avez euh, le podcast pour écouter et répéter. Et euh, c'est pour ça que je le mets à votre disposition, d'ailleurs. Et vous allez déjà écouter une première fois euh, et lire en même temps dans votre tête et ensuite vous allez lire à voix haute tout en écoutant et l'idée c'est de poser votre voix sur la voix d'interlocuteur en l'imitant pour, euh, pour euh, prendre la bonne prononciation et le bon accent. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo d'exemple là-dessus, donc encore une fois l'immersion, écoutez des podcasts, des vidéos tout le temps, je ne cesse de me répéter parce que ce sont les principes qui fonctionnent. Et ce aussi, je vous en parle de manière active avec le shadowing, où là, vous répétez, mais faites-le aussi de manière passive, c'est-à-dire quand vous faites autre chose, même quand vous faites le ménage, la cuisine, les trajets, etc., quand vous ne prêtez pas forcément attention, mais votre oreille s'habitue, même si vous, allez, vous avez l'impression que ça ne sert à rien, que vous ne comprenez pas, et bien si Faites-le parce qu'en fait, il y a un travail de fond qui s'effectue et euh, ça permet euh, d'habituer votre oreille à, euh, à l'anglais. Et en fait, c'est ça aussi qui fait, quand on dit que nous, on est les francophones, on est nuls, enfin surtout de France, on est nuls en langue, c'est parce qu'en fait, on n'a rien en version originale. Euh, la télé est traduite, enfin, et, et en français, tout est traduit. On n'a jamais été habitué à écouter l'anglais, mis à part à l'école, alors que vous allez dans d'autres pays où ils sont beaucoup plus forts que nous euh, en langue, euh, ben, tout simplement, vous allez voir ce qui se passe à la télé. et bien, vous avez plein de programmes en anglais. Et euh, ben, dès qu'ils étaient petits, les enfants entendaient euh, la télé tournant en anglais. Et forcément, l'oreille s'est habituée sans prêter attention. Donc là, ce que je vous demande, c'est de faire exactement la même chose. Et donc, quelques outils pour mieux prononcer. Eh bien, tout à l'heure, je vous ai parlé de Forvo, l'im Forvo, c'est un dictionnaire de prononciation pour écouter une voix native. Euh, vous avez Youglish, ça c'est un outil que j'adore, que je trouve vraiment très très bien. Hop. Youglish en fait ça fonctionne comme, vous voyez ou pas Ouais c'est bon. Euh, ça fonctionne comme, euh, c'est le principe, c'est Youtube mais pour euh, les apprenants d'anglais. En, en fait vous mettez le mot que vous cherchez et euh, dans tout le moteur de recherche, euh, Youglish va aller chercher... Tous les moments, toutes les parties d'épisodes, de vidéos, etc. où ce mot est prononcé. Vous pouvez choisir la prononciation. Accent euh, australien, américain, euh, UK, donc britannique. Et euh, il y en a un quatrième que j'ai oublié. Euh, non, il y en a trois. Et vous allez pouvoir l'entendre euh, prononcer de différentes manières par différentes personnes. Et le mot est souligné. Vous pouvez répéter. Enfin, c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est vraiment top pour la, pour la prononciation. Et qu'est-ce que je peux vous... Oh, et donc, il y a Bilinguap aussi. Ça, c'est pas mal. C'est très, très bien. Même, moi, j'aime bien l'utiliser pour le russe. B... Alors, attendez, je l'écris bien. Bilinguap. Bilinguap. Yes. Alors, Bilinguap, c'est une application, elle est gratuite. Euh, en fait, l'idée, c'est que vous avez des livres audio qui sont traduits donc dans la langue que vous apprenez. Euh, il y a une partie, vous pouvez choisir de l'avoir traduit. Et en fait, vous avez l'audio, vous lisez en même temps, vous avez la traduction. Enfin, c'est vraiment très, très bien. Moi, j'adore cette application. Et donc, nous arrivons à la fin de ce coaching commun. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, que ça vous a aidé. Euh, Faites-moi un petit retour dans les commentaires pour voir que je ne parle pas seule depuis tout à l'heure, que, euh, euh, euh, que vous avez imité mes mouvements, que vous avez imité les mots, vous avez répété les mots à voix haute que vous avez mis en application déjà. Oui, merci. Est-ce que Marido, ça répond à toutes tes interrogations parce que tu avais, euh, tu avais fait partie des personnes à me poser euh, la question, oui, oui, oui, ok, super, super, je suis ravie, c'était très instructif, je suis ravie Geneviève, j'ai pris énormément de plaisir à vous faire euh, ce, ce cours, enfin, ce, oui, cette ce petite conférence ce soir, euh, j'espère que vous avez pris autant de plaisir, je sais que c'est pas, euh, c'est pas forcément le jour, euh, on est lundi, le jour pendant lequel vous avez envie de faire ça, mais euh, voilà, personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire avec vous et euh, j'espère vous revoir euh, sur le groupe privé avec toujours autant de dynamisme parce que je vois que les défis vous plaisent et euh, enfin, du coup, le fait de vous voir participer, ça me donne envie de vous donner plein d'autres défis, de continuer. Parce que je vois que ça vous aide et euh, tout ce qui peut vous aider, eh bien je mettrai en application. Donc si vous avez toujours, euh, si vous avez d'autres idées, si vous avez des, des suggestions, si vous avez vu des trucs ailleurs qui se faisaient, n'hésitez pas à le partager parce que vraiment, euh, j'essaie vraiment de tout mettre en place pour vous aider toujours plus. S'il y a des trucs qui ne vous conviennent pas aussi dans la formation, s'il y a des choses euh, qui seraient organisées euh, différemment, qui seraient mieux, je ne sais plus parler français. Euh, qu pourrait, que je pourrais organiser différemment Allez-y, partagez, n'hésitez pas vraiment euh, Je suis vraiment à votre écoute Parce que mon objectif c'est que vous réussissiez Et que vous atteignez votre objectif Donc vraiment euh, je me plie en quête Pour vous Donc voilà je, je suis arrivée à la fin du coaching Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire Et euh, eh bien, Je vais vous Souhaitez une excellente soirée. It was great and very interesting. Alright, thank you. Merci Marilyn, merci euh, aux personnes qui ont été présentes euh, pendant ce coaching en direct. Donc euh, je vous rappelle, vous retrouvez ce coaching sur euh, en replay si vous avez envie de le réécouter <rire> euh, sur le, euh, dans l'onglet bonus des... Euh, dans les coachings communs, dans le replay des coachings communs, dans l'onglet bonus de votre plateforme. Thanks a lot, Lauriane, avec grand plaisir. Et je vous retrouve tout à l'heure dans vos vidéos de défis. All right. Bye bye, see you soon.